Au mois de janvier, je présenterai ou de février, une équipe élargie qui prendra en charge la conclusion du livret que nous avons déjà commencé à travailler et la mise en place d'ateliers législatifs. Voyez-vous, ce qui est à craindre avec moi pour mes adversaires, c'est que j'ai l'intention de faire ce que je dis et de le faire à un rythme soutenu. Non seulement parce que je crois à ce que je dis, ce qui est, euh, paraît-il, quelque chose d'assez rare de nos jours, mais qui n'est pas nouveau, dans euh, l'esprit de ceux qui vont au bout de leurs pensée. Il paraît que c'est ce que Mirabeau disait de Robespierre. « Ce type est terrible, il croit à ce qu'il dit. » bien, je crois à ce que je dis. Nous serons prêts, instantanément, le moment venu, à nous mettre au travail. Il y aura la doctrine, les femmes et les hommes pour la mettre en œuvre, et les méthodes gouvernementales pour appliquer.